Baby love me, love love love love love love love love love me, love love Le jour se lève, toujours se je sens la brise du matin qui souffle lentement, j'aimerais te dire des mots qui ne peuvent sans. En secret voir l'amour dans tes yeux Oui je suis amoureux amoureux. Aussi tu savais combien de fois J'ai payé le ciel que tu sois dans mes bras Sentir ton souple chaud et pleurer mon visage Reçois mon héritage Baby embrasse-moi pour que je me réveille La flèche cupide, on m'a plongé dans un long saut Merci. Et tu en connais J'ai l'impression de te sentir bouger dans mon lit belle la bête que je suis, t'es mal à voler Dans mon château tu trouveras l'amour de la vie Besoin de croire pour garder de l'espoir Si je pouvais, j'échangerais ton cœur, Toute ma fortune pour trouver le bonheur Besoin de toi, ton image dans la tête Un peu de ta douceur pour que le temps s'arrête Baby girl, baby girl me fais Mon rêve mon et tu en Un jour mon rêve deviendra réalité. Mon cœur t'observe et tu hantes mes pensées. Un jour mon rêve deviendra réalité.